Some of the best we've ever had. Je peux jamais savoir ce qui va se passer en fait. C'est pas un pic, c'est pas un pipe. La ouais, bien, je galère. A group of nude girls. Je suis pas le gars qui dit c'était mieux avant. 30 minutes contre le courant pour avoir une gauche. Perfect bang. Manger j'ai des crêpes au bord du lac, refait le soir au sunset. Have you tried Il y a le lac, la mer, la balade les Pyrénées. C'est nature. Hein. Real testing conditions in winter. Des Australiens, des Américains, des Allemands. Now we have a cognac. C'est plein de monde. Après un coup, y a personne. Have you tried Ici, c'est un pays de cocaïne. C'est la cata. This is the place. <laughs> We found paradise, you yeah. know? I'd spent a few, quite a few years travelling and it was just another trip and uh, never really intended to stay. One thing led to another and uh, nearly 30 years later, still here. <laughs> <rire> Moi quand je suis arrivé ici, euh, j'étais un, euh, un gamin de 21 ans, euh, je voyais des gars comme euh, les frères Lietz, Jean Sartou à l'époque, euh, qui me faisaient rêver à travers les magazines de par leur, euh, les vins qui prenaient, etc. etc. Au Pays Basque, euh, des Lartigo, euh, des Christophe Reynard, tout ça. Euh, je voyais ça de ma Bretagne là-haut, on voyait ça, c'était un peu le rêve, quoi. Anne Sébastien Saint-Jean, euh, des, des, des, des gens qui sont euh, des héros discrets et qui vont tous les jours à l'eau. Il y a toujours eu le Seabird par exemple, en disait Staneo avant, avec tous les Australiens qui venaient depuis toujours, donc Béli et tous ses potes. Il y avait des planches partout, tu voyais toujours les mecs traîner un peu, surfer avec les cheveux longs, tu vois. You know, Morris Carr was here, and there was a, a crew of people around. Dave Malherby, we shared a house with here in the early days, a great surfer. The days of Tom Curran, you know, Gravier, Gary Olkerton. Robbie Page, a few great Australian-American surfers kind of hanging around which brought up the whole scene in France because at the beginning it was, you know, it was quite it was really quiet. Things have changed. There's lots, lots more surfers all the time il y a plus de monde à l'eau, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on retrouve ce, ce genre d'espace. Déjà, tu as une étendue, ce n'est pas forcément comme d'autres spots dans d'autres régions, c'est vraiment euh, sur une petite zone, ici on a vraiment une longueur de, de plage, donc forcément on a des super bons bancs de sable. Il y a des spots qui sont euh, joueurs en fait, on ne peut pas garder un, un lieu en particulier, ce n'est pas un pic, ce n'est pas pipe. Il n'y a pas ce côté, euh, on est posé euh, sur 3 mètres carrés et tous les gens peuvent s'identifier entre deux séries, se regarder, se reconnaître et en réalité, euh, Très vite, on fait euh, un ou deux kilomètres et on se retrouve dans une nature euh, sauvage. With the crowd factor, you know, you tend to sort of move further north, you know, especially in summer, and uh, you know, you can always find a bank with no yeah, vois, un moment, one. tu vas s'en faire tout seul avec tes potes et, et tu vas l'avoir pour toi, tu vois. On a beaucoup de chance d'avoir euh, cette espèce de triptyque comme ça, bleu de l'océan, cette ligne à, à perte de vue d'une nerf et la canopée, là, qui est aussi une autre forme d'océan. Vers... C'est inouï, quoi. c'est une chance, c'est une chance inouïe d'être ici. Cette déambulation, en fait, dans, dans la forêt, euh, c'est souvent euh, un moment de, de, de poésie, en fait, un euh, moment de poésie. Autour de ce d'Assegore, euh, il y a plein d'endroits encore sauvages et vierges. Et avec Thiago, cet été, on est resté euh, ensemble, il est resté à la maison longtemps. On partait pour une journée au nord, au sud, on se tire vers le haut. À chaque fois que qu'on voit quelqu'un d'autre faire une bonne vague, il faut que je fasse mieux. dans cet environnement depuis tout petit, donc j'y suis habitué. Je vois les gens qui connaissent pas trop les bancs de sable. Au début, forcément, on a du mal. Le sens marin, c'est très dur. Même moi, des fois, à la gravière, je galère. Surfer dans les Landes, c'est aussi ramer pendant 30 minutes contre le courant pour avoir une gauche, prendre des énormes impacts à la gravière. Après, t'as du mal à respirer pendant deux jours parce que t'as as tellement d'eau dans les sinus. Ce qui est sympa ici, c'est que tu peux jamais savoir ce qui va se passer en fait. C'est toujours la surprise le matin en fait. Et même le matin, ça peut évoluer au bout de deux heures. Au fur et à mesure des houles, les, les bancs de sable se créent ou se défont. Et d'un seul coup, tu vois apparaître une vague incroyable bon, pendant quelques jours. On voit souvent euh, ce gore comme un endroit où il y a des petites vagues euh, tranquilles tout l'été, mais c'est aussi euh, ça se déchaîne en hiver. Right now, you know, there's a real solid group of young Groms coming through. Not just small waves and competition, even like free surfer, young guys surfing big waves. In the last 20 years in France, it's just gone through the roof. Aujourd'hui, les Français sont sur tous les territoires du surf mondial. Ils sont dans le surf de grosses vagues, dans le free surfing, dans la compétition, QS, CT. Les Français sont partout. Quand je vois les générations maintenant qui vraiment se fréquentent, il y a des tontons surfeurs, il y a vraiment des paps, des mecs comme moi, quarantenaires, quinquagénaires, et on voit toute cette génération de jeunes qui arrive, et je trouve que ça, ça va, le respect est, est là. Je ne suis pas le gars qui dit c'était mieux avant. Ils sont super cool les jeunes, ils sont super, ils sont super gentils avec nous, ils sont, ils sont cool, ils laissent prendre des vagues encore. Ça m'éclate moi de les voir surfer, de les voir progresser, tu les vois sauter du pont, tu les vois faire les cours en ville. C'est super, on est tous ensemble, on est tous un groupe au final. Et Je pense que oui, ce lien social est créé avec le surf, à travers le surf. On peut regarder vers l'avenir et cette culture, je pense qu'elle peut vraiment euh, s'étoffer, exister aux, aux yeux du monde et espérer beaucoup en se reposant sur euh, la génération de Justin et sur des gens comme Justin surtout parce qu'il est quand même très atypique, euh, Justin becré il a à peine 16 ans et il faut voir quand même qu'il a euh, dérouillé à Jaws, dérouillé à euh, bah Son graal, c'est qu'il a pris des vagues là-bas, et à 16 ans, avoir pris des vagues à Jaws et être capable de gagner euh, des compétitions euh, sur le Tour Pro Junior et avoir une telle amplitude, c'est quand même pas anodin à l'échelle du monde, je veux dire, et ça, ça se passe ici, à Osgore. If you'd have said to me uh, at that age, oh, you'll live in Hosga on the beach, you know, and you'll shape boards every day and go surfing every day, I would have said, hey, you know, fuck off. <laughs> <laughs> you can cut that.